Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour la démonstration de cette machine. Alors si vous venez régulièrement en magasin, je la manipule tout le temps. Euh, c'est la nouvelle Solis Barista Triple Heat. Donc c'est vraiment la machine à café de barista à la maison. Alors. On va vous montrer deux, trois petites choses, les spécificités de cette machine, pourquoi elle est vraiment impressionnante et sensationnelle. Vraiment, pour cette machine-là, vous avez vraiment une qualité de café, une qualité de préparation très, très impressionnante. Alors, tout d'abord, pourquoi Triple Heat Car en fait, elle a deux chauffe-eau séparés. Un pour la préparation du café, donc l'extraction du café. Elle a un chauffe-eau séparé pour la vapeur et ça, c'est extrêmement important d'avoir un chauffe-eau séparé pour la vapeur, car vous savez, préparer le cappuccino en même temps que l'espresso. Et ça, c'est vraiment comme dans un café. Le troisième heat du triple heat, c'est donc la tête ici qui est chauffée également, donc aucune perte de température. L'autre particularité, par rapport à une machine, une autre gamme de chez Solis, c'est que vous avez ici un porte-filtre porte de 58 mm, donc qui est beaucoup plus grand que les autres porte-filtres. Alors, vous avez toujours des doubles pour deux expresso à la fois, et vous avez bien évidemment des simples. Alors, petite particularité, c'est celui-là qu'on va faire. Vous connaissez bien évidemment ce système de distribution du café. Je vous présente en nouveauté chez Solis le nouveau Gold Shot. Donc, vous n'avez rien en dessous et vous voyez vraiment l'extraction se créer par en dessous. Ça, c'est un petit plaisir qu'on s'est offert avec cette machine Triple Heat. Alors, autre particularité... Ici, donc très très simple d'utilisation, toujours évidemment le manomètre. Manual, c'est quand vous devez simplement faire du café pour pré-régler le, les dosages. Un café de café, extrêmement simple. Vous avez toujours le temper qui est bien évidemment adapté au, au porte portefeuille de 58 mm. La demande d'eau. Et la vapeur en direct. Au sujet de la buse vapeur, toujours en inox, vous avez par contre une tête professionnelle avec trois sorties pour vraiment vous faire quelque chose d'extrêmement crémeux et pouvoir dessiner dans le lait. Alors, chauffe-tasse d'excellente facture. La machine va jusque 96 degrés. C'est extrêmement chaud. Là, on l'a mise à 93 degrés et elle chauffe plus ou moins à 5 à 6 minutes. Qu'est-ce que j'ai apprécié sur cette machine Plusieurs choses. Tout d'abord, le remplissage du réservoir et au-dessus. Vous avez un réservoir de 2 litres où le niveau se voit devant mais le remplissage se fait par au-dessus. Alors si vous me demandez, oui mais si je veux accéder à mon réservoir, il se trouve tout simplement à l'arrière. Alors, j'en profite pour faire également un petit détail à ce sujet-là. Vous avez bien évidemment toujours le récupérateur ici. Vous pouvez, je vous invite toujours à un petit peu essuyer. Vous avez les petits ranges accessoires, que ce soit la clé Allen pour les purges de la machine pour le petit pic pour nettoyer les trous de sortie de lait et pour dévisser la tête pour un entretien. Un bon entretien est toujours très est toujours très important, primordial pour ce genre de machine. Mais comme la machine a un certain poids, vous avez une petite molette qui monte la machine sur des roulettes et vous savez la manipuler extrêmement facilement et donc accéder au réservoir. Voilà, de 2 litres à l'arrière si vous souhaitez le nettoyer ou tout simplement changer le filtre. Oui, c'est nouveau, Solis vient de se doter d'un filtre qui vous donne donc de l'eau filtrée directement dans le réservoir. Donc bien évidemment, on est quand même monté d'une gamme dans cette machine. Les machines Solis sont toujours bien évidemment en inox C'est toujours la même qualité de machine. Ce que j'aime montrer, car je sais que vous êtes quand même nombreux à nous suivre au niveau de cette machine, on va rapidement faire un petit tour des menus. Après, on en a pratiquement terminé avec les explications de la machine. Au niveau du menu, vous avez tout simplement le volume, une tasse ou deux tasses. Voilà, vous avez le shot de température. Si vous souhaitez qu'elle démarre toute seule, l'auto-start. Le, le, le cycle de nettoyage, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et simplement régler l'heure si vous voulez qu'elle démarre toute seule. C'est terminé le menu est terminé. On ne lui demande pas 40 menus, on demande juste de la qualité et avoir surtout des filtres professionnels pour votre café à la maison. Alors, de temps en temps, la machine demande un cycle de nettoyage. Outre le fait simplement de la rincer à chaque fois, vous venez placer un petit objet en caoutchouc, un genre de filtre aveugle, vous venez Mettre une pastille qui s'appelle la Solistab, vous la mettez dedans et vous enclenchez. Donc le cycle de nettoyage, vous n'avez rien à faire. Elle va vraiment renettoyer tout le groupe intérieur. Vous pourriez évidemment, si vous le souhaitez de temps en temps, dévisser ici le petit ami pour vraiment aller chercher. Mais grâce au système de nettoyage automatique, le Clean Cycle, vous n'avez plus besoin de faire cela. Au niveau des accessoires, vous avez bien évidemment, comme je vous le disais, filtre un café, deux cafés, on parle ici de filtres à simple, simple paroi pour du café fraîchement moulu, vous connaissez mon avis, je ne travaille qu'avec du café fraîchement moulu, on est ici sur un Arabica, j'ai le moulin Solis iQ, Cafissima iQ, si vous souhaitez avoir du café pré moulu, même si ça change la qualité, mais vous pouvez, il, il s'est fourni dans la boîte, vous avez donc les filtres double paroi qui font donc ces petites chambres de compression à l'intérieur. On va maintenant réaliser un cappuccino. Donc on va mettre un expresso dans une tasse qui a pré préalablement été préchauffée. On va vous faire un cappuccino avec le golden shot. Donc là, vous viendrez vraiment voir en dessous. On va faire un petit focus en dessous pour voir vraiment l'extraction qui va se faire. Et ça va être magnifique. Donc pour la démo, nous allons préparer un expresso dans une tasse qui a été préalablement chauffée, bien évidemment. Donc cette machine permet évidemment de faire des expressos, Une tasse de tasse comme je vous le disais. Petit focus évidemment sur le gold shot. Donc on va se pencher après pour bien voir la sortie et on va faire monter le lait okay, en même temps. Alors voilà, notre cappuccino, notre cappuccio maison est terminé. Vous voyez, cette barista Solis Triple Heat est vraiment l'accessoire pour le barista à la maison. Vous ne serez jamais déçu de ce type de machine. Rapide résumé, grand réservoir avec filtre, remplissage par devant. Vous êtes ici sur un porte-filtre de 58 mm professionnel. Une belle qualité de machine, bien évidemment. Jusque 96 degrés, vous pouvez y aller. Une extraction de café. Et une buse vapeur simultanément, vous savez les faire fonctionner en même temps. Donc vous avez une excellente température, aucun refroidissement de votre café, de votre cappuccino. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin, demandez-nous des explications au niveau de cette machine. On l'a régulièrement en démonstration, venez la voir. Je vous invite à profiter du cappuccino, du latte art. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Merci à tous de nous suivre. Laissez des commentaires, plus d'infos dans la description et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.